Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'outil QCM, questionnaire à choix multiple de la classe virtuelle du CNED. Alors pour cela, vous allez devoir cliquer en bas à droite pour ouvrir le panneau Collaborate et parmi les icônes qui sont présentées en bas, sur celle qui s'appelle partager du contenu. Une fois que vous cliquez sur partager du contenu, différents types de contenus s'offrent à vous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au contenu secondaire appelé sondage. Nous avons déjà fait un tutoriel sur les questions dichotomiques auxquelles on peut répondre par vous ou par non et donc nous allons aller vers les QCM, questionnaires à choix multiples, qui permettent cinq éléments de réponse, je vous invite à copier coller votre question, euh, puisqu'on ne peut pas préparer euh, les questions à l'avance dans cette classe virtuelle du CNED, et puis ensuite à euh, écrire, rédiger euh, vos cinq, euh, enfin jusqu'à 5 possibilités de réponse. Ici, je vais en proposer trois. Euh, une fois que mes trois propositions de réponse sont rédigées, je vais pouvoir cliquer sur euh, l'onglet Commencer, de manière à ce que ce sondage apparaisse. Voilà comment il apparaît côté professeur. Côté élève, voici comment il apparaît. L'élève va donc pouvoir cliquer sur la réponse qui lui semble être la bonne. Donc J'ai ici créé trois élèves. Et donc on voit côté professeur les résultats de ce sondage. En, appliquant, en appuyant sur afficher les réponses, elles vont devenir visibles pour les, le professeur et pour les élèves. Si je veux mettre fin au sondage, attention à ne pas cliquer sur euh, la croix, ce qui fait juste disparaître en fait, le sondage. Il faut bien cliquer sur le carré dans un rond afin de mettre fin à ce sondage et de pouvoir éventuellement en lancer un autre. Merci.